Pardon Je vois que c'est temps qui de la te dit, Je vais dormir avec cette Bonsoir à tout le monde. Je crois qu'aucune forgée contre cette vidéo ne peut prospérer. Tout œil maléfique qui est là pour vous observer ou pour voir ce que vous allez vouloir dire ou faire. Est arrêté au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, je causais tout à l'heure avec quelqu'un qui était assez ingrat, je trouve, concernant les ancêtres. Et euh, en adressant la personne, je suis senti dans l'obligation de venir vous parler de la foi. Je pense que parfois, vous exagérez un peu. Et euh... donc, vous allez prendre vos Bibles. Hein. On va parler, euh... on va prendre l Hébreu. L Hébreu. Je voudrais préciser d'abord que tout ce qui se passe dans votre vie rien n'est nouveau, la Bible dit uh, nothing is new under the sun c'est-à-dire uh, rien n'est nouveau sous le soleil tout ce que tu as tu fais quelqu'un a déjà fait ça et um, il y a beaucoup de personnes c'est pas comme si on ne peut pas vous satisfaire c'est peu comme si l'esprit parle mais vous êtes têtu Première chose, la base de tout, tu n'es pas le premier à passer par quoi, passer par quoi tu en es en train de passer. Deuxièmement, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'entourent. Il y a des gens dont tu ne t'es pas envoyé seul. Les pouvoirs que tu as là, ça ne vient pas de toi seul. Donc euh, je crois que je suis un peu souvent, fatigué un peu de voir, euh, moi j'appelle ça de l'ingratitude. En deux mois, tu restes, tu vois au moins l'esprit t'a libéré de tellement de choses qui te bloquaient, les fausses croyances. Mais le fait que tu tombes sur mes vidéos, c'est pas du hasard. Le fait que tu sois sur mes vidéos, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Il y en a que, il y a une dame qui m'a contacté hier, elle me dit, ça fait un an, sa, sa cousine lui a envoyé mes vidéos. Elle a regardé à ce moment-là, mais ça lui a pas dit grand-chose, elle a zappé. Un an plus tard, elle revient sur ma page Cette fois-ci, elle ne tourne même pas Elle prend la consultation Elle prend la consultation C'est là que je lui dis Ma chérie tu, tu, tu, C'est une grâce Que tu écoutes ce que j'ai dit Et que ça t'ouvre l'esprit C'est une grâce Donc reconnaissez les petites choses Soyez reconnaissant pour les petites choses J'ai fait ma petite prière J'ai demandé que tu me montres un peu un signe Seigneur voilà, ramass... hier par exemple, j'ai fait ma prière, j'ai ramassé 1000 francs. Merci Seigneur. Une autre personne a dit 1000 francs, c'est quoi Il y a une dame qui m'a écrit juste avant que je passe le direct. Elle me dit ça dit, mais passer de 5000 à 7000. Ses enfants ont passé les examens. Du coup, il y a un, un, un oncle des enfants qui l'a contacté comme ça, qui lui a envoyé l'argent. La gratitude c'est reconnaître le premier pas que l'esprit est en train de mettre. Parce que l'esprit hein, n'est pas le genre, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous me recevez Tapez un oui, quelque chose comme ça, pour que je sache si je suis... Ou bien vous faites des likes ou des cœurs. Je ne vois absolument pas. Tu vois les commentaires par là Bon et Hélène je vois ton commentaire Bonsoir Véronique il y a quelqu'un au portail, il faut ouvrir, merci beaucoup, donc, champion posé, depuis deux jours tu es sur ma page, de conseillé ça c'est super, donc je vais vous lire euh, hébreu chapitre 11, Ici, on a l'écrivain qui dit Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Quand on parle de ferme assurance, ça veut dire que je, que je sais que je sais que je sais que mon futur est assuré. Je sais que je sais que je sais que la prière qui vient de dire, là va se réaliser. Je sais que je sais que comme je viens de parler aux étoiles, je viens de parler aux, aux, aux nuages, comme de parler à l'eau, je sais que. Euh, la promesse que Dieu m'a donnée hier tu es peut-être en train de marcher tu vois une pancarte, la pancarte te dit euh, le, le, le futur est à toi l'esprit te dit directement que voilà ta parole l'esprit passe par plusieurs voies pour vous rassurer donc la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère la foi commence toujours par l'espérance tu dois espérer en quelque chose tu voir quelque chose que tu as vu comme ça, tu as dit que c'est ça. Bonsoir Léonie, bonsoir Henri, bonsoir Pacole, bonsoir scolastique, Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Beaucoup d'entre vous, vous avec le visuel. Comment est-ce que je suis sûr que ça va marcher? Comment est-ce que je suis sûr que. Dieu n'a pas besoin de venir, te montrer. Il veut seulement que tu reçoives la nouvelle, tu crois. Et quand tu crois, ça te pousse à aller agir. Quand tu commandes quelque chose sur Amazon, on te dit qu'on va, va te livrer ça samedi matin. Samedi matin, tu ne sors pas. Dès que les gens sont, tu cours pour aller regarder, tu dis oh, j'attends un courrier. Tes actes ont été influencés par la parole qu'Amazon t'a dit qu'on va te donner, qu'on va venir te livrer samedi. Il faut connaître comment la foi fonctionne. C'est pas la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est pas elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. Enoch c'était un des enfants, un des, des, des descendants d'Adam, de, de, Je crois que devait être la cinquième ou la sixième génération. Et Enoch euh, et connaissait tellement Dieu, Dieu que ses grands, ses arrière grands parents. Je rappelle d'abord que à l'époque d'Adam il ne mourait pas tôt. Donc je crois que Adam ou Eve ils sont morts à 935 ans, est moi à 965 ans. Donc ça veut dire que s'ils accouchaient déjà à partir de 40 ans, ça veut dire que ils ont vu au moins 10-15 générations. Donc, si Enoch est à la cinquième ou la septième génération, disons, il y avait Enoch et il y avait Adam. Donc, Enoch connaissait la maison de son arrière arrière arrière arrière arrière grand père Quand vous lisez la Bible, vous devez étendre votre imagination. Donc, c'est n'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé. Il a entendu ses grands-parents parler de Dieu. Et il s'est dit, je vais aussi me rapprocher de Dieu, là. Un jour, il marche comme ça, comme ça, dit Dieu. Il parle avec Dieu, il parle avec Dieu. Après, Dieu commence à lui répondre. Dieu commence à lui répondre. Il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais avant communiqué avec Dieu. Son père dirait n'avait pas communiqué avec Dieu. Son grand-père n'avait pas communiqué avec Dieu. Il avait entendu seulement, vaguement. Mais lui, même il a eu tellement de foi que Dieu s'est manifesté, il lui a parlé. Et à un moment, Dieu l'a pris. Donc, quand on va arriver au ciel. Je pense que euh, vous allez vous rendre compte que Enoch encore son corps physique c'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vût, il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que dieu l'avait enlevé car avant son enlevement il a reçu le témoignage qu'il était agréable à dieu on sait que sans la foi on ne peut pas plaire à dieu or sans la foi il est impossible de lui être agréable donc, bonjour Godwin euh, Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Tu dois croire que Dieu qui te parle, là, qu'il existe Écoutez ce qu'il dit à côté Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Ça veut dire que si je cherche Dieu, il y a une récompense pour moi oh. Moi, j'aime bien les récompenses financières Dieu n'est pas dans qui qu'il t'utilise, après il te donne les cailloux Il te donne l'argent C'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore Imaginez, Noé reste comme ça là, il est dans toute une ville Il est dans une de ses marches spirituelles dans la forêt Il a une idée Il va pleuvoir, ça va inonder toute la terre Il va commencer à construire une, une barque Il n'avait jamais entendu parler d'un arche ou d'une barque Je n'aime pas qu'on m'accuse. Ce n'est pas de ma faute si tu es invisible, Edith. Pourquoi tu n'appelles jamais mon nom le Si tu es invisible, c'est quoi mon premier temps C'est quoi ça Tu n'as tu la culpabilité. En fait, eh, bris, bris, c'est brica. C'est parce que je te déteste. C'est parce que, tu vois, euh, tu, tu m'as fait du mal pendant trois ans. J'ai une rancune contre toi. C'est pour ça que je n'appelle jamais ton nom. Tu as compris Vous avez dû croire que les gens de qu'une avec vous. Tchèch Pourquoi tu n'avais jamais mon nom C'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On vous a dit que vous serez millionnaire en euros, que vous serez milliardaire. Je vais rester dans dire, Dieu me demande d'aller m'installer à Bajoun. Tu quittes du Canada, tu pars au Cameroun, tu t'installes à Bajoun. Tu commences la plantation à Badjoun, c'est là que tu deviens riche. Quand tu quittais, tu partais. Les gens disaient que, wow, wow, regardez, elle quitte au Canada, elle laisse les papiers du Canada pour aller à Bajoun. Tu as entendu une voix que personne n'a entendue. Tu as vu quelque chose. Vous devez voir vos choses. Merci pour le partage de mes vidéos. C'est n'est pas la foi. Hébreu 11, verset 8. Qu'Abraham, lors de sa vocation... Laissez-moi un like sur ma vidéo. Je vous connais. Je vous connais. Vous venez là, appelle mon nom. Même like ma vidéo vous dépasse. Donc, c'est n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu... Qu'il devait recevoir en héritage. Abraham a 75 ans. Depuis sa naissance jusqu'à 75 ans, il vit avec son père. Il a son argent de poche. Il a sa maison derrière que son père a donnée. Il y a les parents qui font avance sur l'héritage. Donc Abraham est sûr que si le père meurt dans 10, maximum 50 ans, je prends la relève. Moi, je prends la relève. Prends son argent Je rappelle qu'à l'époque d'Abraham Il mourait dans les 150, 180, 150, 180 ans Et un jour il est comme ça Dans ses méditations, dans ses pertes bizarres, ses pères dans, les, dans les airs avec Dieu Dieu lui dit quitte la maison de ton père Quitte la maison de ton père Tu parles à un endroit, je vais te montrer Il dit hein Sarah, Dieu a dit qu'on parte. Ah, mais le père va bientôt mourir, non? Là, c'est nous qui allons prendre la grosse voiture qui est là-bas. Maman, mon papa. Abraham bon, a laissé la voiture, il a laissé toutes les richesses, il s'est levé, il est parti. Braxel, Daniel, Mojo, il n'y a pas les jours de direct, tu as compris? Ça fait quand ça fait, ça vient quand ça vient. Et tu vois, c'est bien, tu ne vois pas, c'est bien. Donc, ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, dans son appel, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il s'en allait. C'est n'est pas la foi, foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans, la terre dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. c'est pas la foi que Sarah elle, malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse que tu vas avoir les enfants et c'est parce que Dieu vous a dit hier. Sarah se prend pas la foi Oh, je veux aussi ma part de maison. Oh, je veux aussi ma part de mari. Oh, je veux aussi les enfants. Oh. Oh. Ne te dérange pas. C'est ta foi. Ta foi sur le genre que quand on dit, on dit est-ce que tu es sûr que tu dis, ça va donner. Tu es en 38 ans, et tu encore coucher. Je vais accoucher. C'est ta foi. C'est ça, ta foi. Le jour où Elie devait être enlevé, Élisée était découragée. Chaque deux secondes. Est-ce que tu sais que ton maître va partir aujourd'hui? Élisée dit, je connais. Taisez-vous. Son maître même se tourne. Il lui dit, Élisée, tu sais, je vais partir de l'autre côté, il faut me laisser, je ne Que tant que tu vis ton pied, mon pied, je suis derrière toi. Vous ne connaissez pas vous accrocher à vos choses. Les choses s'attrapent. Ma chérie, si ça vient en double, tu écoutes le premier, tu laisses le deuxième, non 11 verset c'est c'est pas la fois que Isaac bénit Jacob et Esaïe en vue des choses à venir c'est pas la fois que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph c'est pas la fois que Joseph mourut mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël c'est pas la fois que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois est-ce que vous savez que la mère de Moïse avait la foi? imagine tu dans une ville où on a dit que toute femme qui ose accoucher, dès que tu vas accoucher, va tuer ton enfant. Donc elle portait les cabangondos, elle cache. Bonsoir, à Tom Tom. Elle cache l'enfant. Ou elle a fait que les contractions qu'on commence jusqu'à n'a pas crié. On a entendu qu'elle a accouché oh. Oh. Le plus pire encore, c'est quand l'enfant naît. Elle a caché l'enfant à ses voisins pendant trois mois. Vous que vos enfants pleurent. Ah, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Il pleure trop. Elle a parlé à Moïse que Moïse, à l'heure ciel, ne tentez pas de pleurer, bébé. On dit que ce n'est pas la foi. que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois pas Ses parents, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez que ça, on revient toujours sur l'invisible. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu que c'est possible pour toi d'avoir un bon mari? On se moque derrière de toi, que ça fait quatre fois qu'elle s'est mariée. On est fatigué de prendre les dots des gens ici. Il dit, laissez, vous allez voir autour si. Que c'est moi qui dis. Tu as 42 ans, tu vas encore accoucher, mamie. Laissez, je, je vais accoucher. J'ai encore, encore fait trois enfants. Trois enfants. On ouais, encore souffert. Tu parles, mon Hébreu 11, verset 29, c'est n'est pas la foi qu'il traversait la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui y firent la tentative furent engloutis. C'est pas la fois que les murailles de Jericho tombaient après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. La foi, c'est la ferme assurance que les murs qui sont sur ta vie vont tomber parce que tu as dit, parce que tu as cru. Daniel, elle est en train de la ça au lion pour comment Par la foi. Il te met devant le lion comme ça, là. Tu n'as pas encore souffert. Tu as souffert de quoi Tu te plains de quoi Non, tu sais, moi, il veut qu'on me parle. Je veux que... Non, non, non, non, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu es mot mode caresse. Parle, tu n'écoutes pas. On te donne des instructions, tu ne fais pas. Tu attends toujours un signe. Tu veux le signe. Le signe. Attends toujours. Tu as compris, Les vraies choses s'obtiennent par la foi. Tu restes comme ça, tu sais que ça va marcher. Cinq ans plus tard, ton entreprise commence à baisser. Après avoir demandé quatre visas, le cinquième visa on te donne. Parce que tu sais, Dieu t'a donné la parole que tu vas partir à l'étranger. Vous devez apprendre à attraper vos bénédictions. Ta bouche, ta croyance. On te donne les mauvaises nouvelles n'importe comment, tu es là, calme. Tu as entendu, tu n'as pas suivi ce qu'on t'a dit. J'ai suivi. Je sais. Tu fais quoi encore là-bas Au catébila, tu vas m'enlever d'ici. C'est le. On dit que le katébila, tu es là. Et votre foi est en train de s'exercer parce que les grands combats sont devant. Tu as reçu ton enfant, tu sais que j'ai conçu les enfants avec la foi. Je me suis marié avec la foi, j'ai acheté ma maison avec la foi. J'ai pris le visa avec la foi. J'ai fait telle choses avec la foi. Dans les 80 ans comme ça, le temps là, tu vois, c'est tu vas devenir président de la République par la foi. Je dis, est-ce que tu sais qu'une femme n'a jamais été président de la République Est-ce que tu sais que, tu dis que je vous dis, le même Dieu qui m'a parlé là, il m'avait parlé dans telle occasion. Telle occasion. Telle occasion. Telle occasion. Telle occasion. Comme il m'a parlé là, il sait que ça va se passer. Tu t'assois. J'ai cette dit de voix. Pour écouter la voix, il faut laisser. Tu as compris. Vous voulez me mener dans la sorcellerie maintenant. Et je ne suis pas dedans. Mon côté est nihon. Comment faire pour écouter la voix? C'est gens vouloir que, que, que c'est une voix qui est dans le ciel. Dès que tu regardes à 6 heures, ça fait wow. Vous aimez trop ce qui est superficiel. Vous savez, les gens viennent vous tromper. Payez-moi 2 millions, je vais t'apprendre à écouter la voix. Fuyez l'escroquerie, pardon. Fuyez l'escroquerie. Vous n'aimez pas les choses simples. Vous n'aimez pas. Donc, c'est aussi facile. Donc, c'est tout. cest ce la femme dit c'est trop simple. Les gens se sont mariés avec ce qu'elle vous dit. Les gens ont conçu les enfants avec ce qu'ils vous dit. Les gens ont voyagé, ils ont le visage avec ce qu'elle vous dit. Ils ont eu leur papier en main avec ce qu'elle vous dit. Comme tu penses que tu es trop spécial. Comme tu es trop spécial là. Mais mes choses ne marchent jamais. Moi, ma part est toujours compliquée. Complique dans ta tête. Tu as compris. Complique. Vous n'aimez pas les choses simples. On te dit, crois, tu vas voir. Non, c'est tout. Prends ton sel, tu parles. Prends le vent où tu parles, tu verses dans l'eau, tu parles. Prends ça, tu parles, tu parles. C'est tout. Hein? J'ai un monsieur qui m'a fait un témoignage aujourd'hui. Il me dit qu'il est au Canada depuis, des, depuis au moins 15 ans. Il avait, vous savez que vous aimez tous les béninois, non Allez toujours chez les béninois. Donc, il me dit qu'il avait contacté un béninois. Je crois bien. Il me dit qu'il ne veut pas dire le nom de la personne. Je me dit, tant mieux ou pas. Donc, il me dit donc, le monsieur lui avait donné 2,5 millions pour le connecter avec ses ancêtres. Il y avait l'eau, j'espère de l'eau. Donc depuis, où c'est un an, ou c'est combien d'années Vous avez envie de cotiser les 2,5 millions. 5 il me dit que depuis quelque temps, je suis tombé sur tes vidéos. Il a pris une consultation. Je lui ai dit ce qu'il devait aller faire à l'eau. Hein? Il me dit que maman, depuis deux jours, ouais. j'entends, je, je, je vois. Quand qu'on m'a dit 2 millions, 5 Voilà ce que j'ai fait, maman. Il me montre. Il me parle. Vous aimez ce qui est compliqué. Vous aimez. Vous aimez qu'on vous blase? Vous aimez ça? Si c'est le cas, ce n'est pas ma page. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez ailleurs. Libérez-moi la ligne. Prends le sel, tu te laves avec pour un début. Le sel. Le quel sel? Prends le sel qui est dans ta cuisine là. Le sel de 100 francs. C'est tout. Prends le somme 35, tu lis. Es. C'est tout. Non, viens me donner. Donne-moi 2 millions. Donne-moi 4 millions. Je vais te faire un rituel. Je vais te... Je, je vais te... Ah bon Oui, oui je vais chercher l'argent. Soyez sage. Soyez sage. Lino, quand tu viens me dire que est-ce que c'est vrai que tu as pris ta, ce vrai là, où? tu as pris d'abord ça, où? ne venez pas avec des sources bizarres. Vous-là même, que vous allez les faux marabouts sur ma page. Vous venez pour me tester. Je baisse vos yeux. Vous avez suivi. Je baisse vos yeux. Venez pour me tester. Est-ce que c'est vrai que. Tu as entendu ça où d'abord Tu as vu ça sur ma page Voilà ce qui vous bloque. Tu viens, tu m'écoutes. Au lieu de partir par le seul pour te laver avec. Tu vas aller écouter 50 autres personnes. Pardon. Libérez-moi la ligne. Siné, tu réponds d'abord pourquoi elle va partir là-bas prendre ça. Comme tu dis ça, elle va toujours encore les prendre là-bas avec la Elle va partir là-bas là prendre ça. Va prendre là-bas. reste là-bas, tu fais. Tu vas venir déranger les gens. Je vous connais, hein? Je vous connais. blaguez pas avec moi. J'ai fait ça, ne marche pas. Mais là, lave avec le sel depuis trois mois. Rien n'a changé dans ma vie. check ce que tu fais toi même check tu as cinq personnes que tu écris mon père spirituel j'ai fait comment ma mère spirituelle il ne cherche pas les enfants hein? il ne cherche pas les enfants bonsoir le roi Wafo on n'est pas concentré on n'est pas concentré on parle comme ça, ta tête, tu ne saisis pas ce qu'il vient de dire sur la foi. Hein? Non. Est-ce que c'est vrai que quand on se lave d'abord comme ça là? <rire> on a dit, votre cœur aime les mauvaises choses. Vous aimez le faux. C'est pour ça que vous serez toujours attiré par le faux. C'est ça qui va vous. Comment te dire la vérité. c'est. Non, c'est trop simple. Flashez-moi, flashez-moi. Viens avec une grosse voiture. Tu viens avec les... Et tout de lolo, lolo, c'est lolo quoi, lolo à beauté. Hein. Viens avec oh, caviar. caviar. <rire> Alors les hommes là. Ils disent je n'ai même pas le temps de faire les choses là. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas, pas le temps. La foi vient de l'intérêt de toi. Ta foi sort de toi. Ça sort de toi. Tu restes comme ça, une idée te vient. Quand tu vas la mer, c'est ce que depuis 5 ans tu vas avoir là. Dans 6 mois, tu auras ça. Tu attrapes ça. Rap. Tu saisis la parole. Tu vas te marier cette année. Depuis 3 mois, tu fais tes déclarations avec le sel, tu demandes l'enfant. Tu vas concevoir. Reçois. Reçois. C'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux. Je suis, je suis là sur les réseaux sociaux. Je suis en mission. Je sais ce que je suis venu dire. Je ne suis pas là pour nourrir votre ego. Je ne suis pas là pour nourrir votre ego. Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Vous ce que vous avez... Oh, je... dis-moi ça. Je ne suis pas là pour vous plaire. Mais vous savez, il y en a que vous restez comme ça, vous vous désabonnez seul. Vous quittez de ma page. Il n'y a pas de problème. Comme tu libères le coin comme ça, là, 10 personnes vont tomber sur ma page le jour. Ils vont tomber, ils vont s'abonner. Ils vont écouter, ils vont aller faire. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas. Si tu vois, ce n'est plus la foi. Ok, voilà, euh, j'aurai la Bible. Ah oh non, j'ai Ça, c'est du passé. Cette Bible, c'est du passé. Cette Bible, c'est du passé. This is gone. Quand je vois la manifestation physique de la chose, c'est bon. Tout ce qui est de la physique est passé. Le domaine d'action, c'est dans l'invisible. Ce qu'on n'a pas encore créé. Ce qu'on veut faire. Ce qu'on voit qu'on va faire. Je mets la lumière dans vos cœurs. Dormez avec la bougie ce soir. Vous, vous éloignez de vous. Il ne faut pas que ça vous brûle. Dormez avec la bougie ce soir. Demandez à la Vierge Marie et à vos ancêtres de vous visiter et de vous parler. Je bloque toute mauvaise énergie qui vous a opprimé. Je vous libère. Vous devez avoir la conviction que votre vie va bien se passer. Comme tu es tombé sur ma vidéo aujourd'hui. Everything is gonna be. Everything's gonna be alright. right sais pas I don't know. Ma mm -hmm. Okay, merci beaucoup. Merci. No woman, no Est pas fou hein. le fait que sarah ait cru elle a osé croire à 90 ans et parfois dieu retarde même encore bien On sait pas lui qui retarde c'est ta croyance qui n'est pas bien avec la, recette, la voilà la révélation dans le discernement on scène tout même sans lire la bible ça c'est exact mais j'aime beaucoup moi j'aime me référer à la bible parce que La Bible me donne... Euh Il y a des moments où quand tu es sous attaque sur tout, tes pensées vont dans tous les sens. Moi aussi, j'aime beaucoup cette chanson. La Bible, en fait, c'est comme ce point dans le mur, cet axe sur lequel tu te recentres. Bon, ça fait n'importe comment. Tu remets tes pensées sur la parole. Et pour ceux qui ont déjà été, vous avez été à l'église depuis quand vous étiez jeune, euh, vous allez remarquer que même si vous arrêtez de lire la Bible, l'Esprit va beaucoup utiliser la Bible pour vous parler. Beaucoup. Ça va te prendre peut-être. Tu as raison, ça, tu es en train de méditer. Ou tu es en train de prier. La prière, c'est pas seulement les chandarababa, jacarababa, jacarababa, tacatababa. Champion posé. Tu n'as pas de bougie, tu dors comme ça, non? Tu fais la même prière que j'ai dit, c'est tout. de quelque chose je parlais de quoi je parlais de quoi voilà le roi Wafo. tu peux utiliser la lampe merci tu as vu le roi tu peux utiliser la lampe je pensais d'abord dire le feu de bois mais après il me suis dit non, je pense que la lampe c'est l'idéal, je crois que le roi Bois faut utiliser aussi beaucoup la lampe, oui, tu vois on voit souvent des photos où tu as, la... tu as la lampe non allumée, le roi James Eugénie, je ne suis pas là pour parler des rêves et des gens. Tu as compris. J'ai oublié. Donc, on va laisser comme ça. Donc, la force, la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, mais que tu espères.